Calbass veille, veille, calbass, calbass veille, veille, calbass, domi jaune qui domi-jean, rate manger boondal. Calbass veille, basse, kalbas calbass veille, veille, calbass, domi jaune qui domi jaune rat manger boondal. Où qu'on va y li pa voyé ou al traverser kafou alo ti makak. soula la, la goun voice non pour chrétiens vivant yo <laughs> nan moment m'a parlé ensemble avec ou là peuple haïtien zombie qui était en dedans ou a préparé place pour timacac et ça belle nan histoire c'est que monsieur pas allé pour col non li traverser ensemble avec yon paquet de soldats Bras présenté oua, na yo. Oui, sénateur Nenel Kasi, membre fantôme 509, présumé qui fâché. Oui, Canada qui prend sanction contre lui, c'est parce que Canada raciste. Mais sénateur, pour couleur? <laughs> Papa ici, on a li truc de d'ailleurs c'est pas de à trois causes. Et nous sénateur a pas dit. Nous prenons l'expliquer. Et quand yon pas fini là, sénateur Don Cato a ici après République Dominicaine fin sanctionné. Oh oh. Ou songe le sénateur Senate, il a salié le soldat, il a dit. Nous Eh bien, sanction contre sénateur Garcia Delva. Achive ça, ou si pose étendez. Gentil proverbe créole l'a dit. L'a fumé. Pas chom levé sans diffé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Foukozami et infopaw qui rentre la caillou pour yon lot. Édition spéciale. C'est pas date, chef de gang ti «Ap fè moun Petionville, moun Thomasin Makak. Est-ce que Makak sa continue à fè moun yo Makak? Eh bien, peuple haïtien, nous pral ba ou détail. Chef de gang si Makak, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est pas pour dat l'ap fè la plie et le beau temps, en lè Petionville. Et en bas Petionville, ou chef de gang vite l'homme histoire chef de gang timacac si c'est pas un dossier qui piti. et non ça après le fait la une mesdames mademoiselles et messieurs c'est à partir de mois mai 2021 Des combats qui pétait en l'air ant timacac si ensemble avec Toto et comme ça causé a t'es commencé Bataille ça qui pétait en l'épétionville, ville qui pral descend Matissan. Et mesdames mademoiselles et messieurs premier juin 2021 moun qui térété te Matissan, depuis un bel bout temps monde qui gain caï dans zone là ramasser paquet yo rapide qui te zone là bandi iso et bien t'il ti a pli ensemble avec Chris là qui t'a bataille et jusqu'à présent, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça pral fait deux l'année, eh bien, moun yo pa pas retourné la caillou, matissant, moun pa ka pas traversé, pa rete pas là. Et dernièrement, la mini-justice, ça dit nous, son territoire perdu. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, chaque jour qui a passé, c'est tant que Timakak a poussé plime dans Thomasin, en l'a la boule. Nan sa. Monsieur seulement pour qu'on parle, ici est plus passé 8 policiers. Donc, c'est nèg qui gagne un bois derrière bananier. Et Jean, on t'a regardé si ma cakité est tout sèche, qu'il t'a sauté sous divers pieds bois en l'air. Monsieur gagne gros gros bois derrière bananier et moun ou pas t'as pensé peuple haïtien. Monsieur Touyé, Eric Jean-Baptiste, ensemble avec tout chauffel dans la boule 12, pendant qu'on tape la kaye. Eric Jean-Baptiste, malgré machine qui te blindé, il prend diverses balles. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous déclaration d'Eric Jean-Baptiste avant l'assassinat. Eric, pas de d'accord, zafè fait que parler pour gang nous défini utiliser yo ame yo et eh bien quitte se gros quitte kit se volets, il faut yo tout payer pour ça yo fait faut yo aller dans prison et je journée jodi allez regarder comportement madame Aniga ensemble avec monsieur SDP yo capable dire eh bien Jean Bagay là est là yo connaît exactement qui ça yo fait ensemble avec Eric Jean-Baptiste parce que ça Eric pas c'est lui madame Maniga vin fait et bagay la pa fini la peuple haïtien puisque Eric Jean-Baptiste c'est pas yon nom ki piti, li te gros gros gros gros gro ennemi tout nan secteur économique. la. Donc neg nan politique mettez ensemble avec neg nan ekonomi yo mange Eric Jean-Baptiste tout cri. Et le au fin tue Eric Jean-Baptiste peuple haïtien jusqu'à moment ma pa ensemble avec ou là, nou pa pas tande de CPJ Soti yon rapport. Pour dire maintenant qui n'y va la quête là. Nous ne pouvons pas jamais de la justice, mais nous yon moun. Eric Jean-Baptiste mourit, lui mourit, eh qui vivra, verra, de vous kaka et ça passe. Vous avez sou un Jean de Moun Eric Jean-Baptiste, le monde qui est capable de faire bon la justice, pour demander comment le dossier se c'est madame Aniga côté madame Anigaie dans le conseil de transition si Maril était la Maril tape est-ce qu'on pensait pral nan dossier chercher justice pour Eric Jean-Baptiste non pas gen comme ça et bien, madame mademoiselle et messieurs c'est pas seulement Eric Jean-Baptiste qui passait en l'eau. nèg ma en l'air Genye ancien parlementaire Yvron busrette eh bien, c'est n'a pas là, peuple haïtien, malheureusement, mais si elle est si ma caca, tout ensemble avec Chofel. Et ça grave, là, yo fin tout yo, et yo est boulée dans la machine. La police a annoncé yo ouvert une ou enquête. Dans ce cas-là, j'ai une enquête là, ouvert s'il ouvert comme ça, s'il ouvert comme ça, ou bien s'il pas ouvert du tout, ou bien s'il ouvre comme ça. Donc, annonce ouvert enquête jusqu'à moment ma parlé ensemble avec. Jusqu'à moment ma parlé ensemble avec ou là c'est que l'enquête se poursuit, peu pas son petit pays comme ça. Et frère, c'est ce, bien aimé, dans la date qui était 13 septembre 2022, trois policiers mourir. Et qui est-ce qui les policiers sa yo? C'est monsieur Timakakio. Est-ce qu'on comprenne? Et dans janvier, ou pral Inspecteur Jerry Toussaint, petit major Dani Toussaint, n'est pas assassiné encore. Donc, on dirait, Bandi, tant qu'il a tué policier, c'est tant qu'il a joué une police pour financer, c'est tant qu'il a vu puissant pire puissant parce que la police qui même réchiter un côté, et chaque fois les mourir, les disent oui, qu'on la ils mènent enquête. A pas dernièrement la trois policiers ti makak sautouyer. So oh oh. Ça qui passe, chef police là pendant funéraille policier, il dit c'est bon Jack prend policier ou papa. Bon Jack prend yo. Bon jek qui pran, <laughs> bon pran policier ou papa ici. C'est une bagaille qui fait famille au relais en merveille de Franceelbe. Et bon Jack pran prend policier, pourquoi c'est causé. Donc madame, mademoiselle et messieurs, madem, madem, non moua ki sot passer ya la, eh bien, genye commandant Seyid, yon go responsable nan bim, bandit yon debake kay. Autorité. Debake yon debake kay polisye ya, ki sa ou tal fe, yon tal touye. Yo ont kidnapper, et puis, là, au fin pas pi yes de pièces qui prennent de aucune autorité qui pral partie derrière pour tracer l'exemple, pour dire non, genre de pratique, ça yo pas supposé faire dans pays. pas de bagaille comme ça. Est-ce qu'on comprend et bien, ça qui prend passer dans dossier, Commandant qui qui fait ca le il avec comme ça, la ensemble avec monsieur il il eh bien ça qui passait les quin bébans d'io les et monsieur yo des commandant yo tuais des chiens yo, tue de chien yo eh bien qui ça qui pral le passer commandant mettez pour yo et fuck ou pas oublier gang qui ont fait des ordres c'est allié Grinsal iso en bas c'est même gang d'un Haïtien. Donc, je suis capable de dire que si ma cac est allié Iso, et même à ce qui va se passer dans le dossier, Frère Maxime Capcoutem, lorsque les gens ont débarqué avec le commandant Seyd, ils ont fait l'action, le commandant qui a bien plumé, eh bien, il a changé mais non, vous <laughs> connaissez. Chien qui habitue à boiser, il toujours continué à boiser. Et bien, ça qui peut arriver dans l'histoire, mais si on dit qu'on ne peut pas camper, on continue tout, on continue rentrer dans parce qu'on est tellement à l'aise, on est tellement puissant, on pas tant de monde à l'extérieur, ni monter complot, ni mettre antenne sous moun, pour qu'on le kidnappe, mais c'est si en dedans de la même, on rentré, on le prend au peuple haïtien. Et bien, après ça, fin fait, fête, commandant fin mettez mettre le matin, mais si on vient, trois policiers. Sot de ya, neg yo decide al yon gros bourgeois la kaye li. parle ensemble avec divers personnes qui sont dans la zone, qui sa yo di nous, et na continue fouye zone en kalalou pour nous connaître plus toujours dans le dossier sa. Et bien madame, mademoiselles et messieurs, gen gros gros gros garçon qui rele ito Monsieur, ça son go responsable selon information moun nan zon nan ba nou li se yon responsable nan brasserie nationale. Et yon sa papa ici, monsieur se fami, Charles henri Beke. Charles henri Beke qui est liye se yon ancien candidat à la présidence. Monsieur ge factory li nan son api. Donc, Emblème, monsieur, slogan, m'a rappelé moi. parce que je me dis toujours que j'ai quatre 4 présidents, que j'ai toujours gagné Almanac de Dedo, photo e président, ma période d'élection. Je crois que le slogan, monsieur, c'est gain place pour tout le monde. Un gros bus, papa ici. Nous sommes capables de rappeler nous des dossiers, ça. Et bien, ça qui va passer dans le dossier, il faut que je me dise, face ensemble avec insécurité. E ta fait ravage dans pays et mini justice là douclé territoire perdu citoyen défendre tête tout li pa doyen nous rien yo la seulement pour oui oui oui nan gros machine manger l'argent nous mais pas aucun service nous capable joindre nan mais yo et mais ça qui pral passer peuple haïtien gon seri de gros bourgeois en là yo dit yo même se sot qui bail et pa pas prend faut que yo arrange yo pour yo corresponde avec gang yo parce que yo connaît la police ça le fait yo connaît la police a toujours maigre moyen malgré quantité gros organisations internationales, gros ambassade Kap investi dans la police mais ça pas empêché le faire prache encore et bien yo dit yo a préparé yo pour yo défendre tête yo ça qui prend le passé dans dossier là que monsieur prend nouvelle gang yo gain pour attaquer eh bien, mi sege gomash long li, si pa ge problème, ma prétan nege yo. Nege yo debake pep aïsien, yo vini pou yo rentre kay, gros potori gason, kay ito, pou yo pren ou bien pou yo tue le sa yo ap favel la, et puis pou yo al fe out mais Me ou kapab rappele ou jour passé yo tout, la police fait diverses opérations après gang makak findouyé trois policiers merci famille chalito niveau 44 chalito yes chalito exactement il y a place pour tout le monde eh bien qui sa qui pral passé dans dossier selon ça monde dans zone n'a fait nous connait monsieur fina ranger le papa haïtien Si m'as fait trois policiers donc tout le monde river nos carrefour c'est chaque coucou éclairé pour jouer, pas de question la police relai la police bandit débarque puis oui oh, papa ici sou konn comment tape content même j'aime qu'on a gardé dans mouv dans l'autre pays tu comprends au grand si problème là clic clic clic wan 911 ou, si ou bah adresse me qui côté et voilà la police oui oui oui dans quelques minutes mais dans pays d'Haïti Lorele. relai kou ah, nous prenons nous pral transférer oui madame sorge mes amis mes bons si nous non pas gen gaz non pas de gaz Bandi en Haïti est vrai est-ce qu'on est-ce qu'on des pays donc la police qui monte en l'air qui t'a le fait opération peu haïtien divers soldats t'immacac t'es tombé moi qu'on est la police nous gon la police fait pays c'est vous vous vous vous vous et puis après vous partez la police commence à écraser un base gang. Les Ils rivé dans mi temps, ils presque fin éliminer base là et puis après so ça attendez, ils ont retourné là caillou, pas comme ça ils va y faire. Pas comme ça ils vont faire. Après un temps où base gang ça vienne plus puissant toujours. On rappelle au valet opération la police fait dans base 400 Maroso. On aux diverses attaques qui fait dans base 5 secondes jusqu'à présent côté Bazza yo toujours été campé red, yo continue ap terroriser population, et la police toujours là, toujours nan plein yé. Et bien, Madame, mademoiselles et messieurs, negyo ki debake, kap baye problème, ki decide envahi pou vin rentre, nan sa maman yo a papa yo te mouri kite pou yo, <laughs> sa k pral dans nan dossier ya. Il oh, oh. se dit, mbral dans nan bol. Il se kampan leel, commen se mette katouche sou garçon. Li mette katouche sou gasson, le mette katouche... Oh, ti makak prend pren bal, mouche. Ma la pren balle. ma la pa ka sauter. Hmm. La ma pren bal, l'autre lot soldat tout, ki pren bal, selon sa moun n'a zon nan fait nous konè. Yo koura makak. aye chef pren bal. Hein? Si chef pren bal, fo ke L'autre soldat si pote chef, al ensemble avec chef. Allez, ou ensemble ansama avec chef, peuple ici action ça qui passait depuis depuis jeudi pour bien dire ou avait dit depuis moment ça ti kak te étant faire face ensemble avec baron déjà depuis jeudi depuis jeudi il fait face à baron les allons ensemble avec monsieur monsieur pas se pote potel potel eh pas, pas oublier nèg yo soti nan base yo descend vin attaquer mon dans thomasin et bien ça qui parle ça qui pral passer pour y retourner monter dans base ensemble avec monsieur frères et sœurs bien-aimés eh bien, se pot, yon boutique yon rache, yon metemisye souli, yon pralansan mavel. Pendant yon pralansan mavel avec le petit macaque qui ne peut pas marcher, qui pa kafe moun nan zon nan macaque encore. Eh bien, pendant attak la, te ge servant ka yon go boujwa a qui blessé blesse pepa isye. Sevent la rele frel, oskou bouvine del. Nèg yo kwa zansan mavel avec servant. Yo éliminé Te éliminés. gardien nan l'autre qui en face. Yo pren gardien, yo ont ensemble avec lui, Ce pas des A3, moun non pas dans zone petit en le jour passé, dossier la nan dosye la ti makak la ah, ah. eh bagaille hm. de la bagaille monté macaque depuis route la la Ma kaka ka, ka cette li yo, li pa ka kompran. Yo pran ansan mavel la pwèzanset yo. a dit bien vini, bien vini, vini, vini la kayou petit garçon, Li wè taba branche, taban blanc, li wè tika franme. Li pa ka kompran, li wè trouble J'en la pale, mi soldats au senti. Mi pral vivre vive dans l'autre monde, li pape là encore. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Selon les dernières informations qui arrivent à nous Et nous même pas ici, nous pas à fouiller zone en Kalalou pour nous connaître qui s'est passé pour tout bon. Le deuxième chef de Makak, rive devant Baron, il passe côté Grande Brigitte, il passe dans Kafou, il arrive devant Baron, et puis on dit, hey, l'autre zombie di fait place pour monsieur capable de rentrer. Il <laughs> sera les amis. De plisier l'autre si soldat l'a dit, non chef la pas supposé aller pour kol, parce que nous, nous pas suivre le chef la, nous pas bon, ici, lui, pas supposé aller pour kol, non, non, non, non, il mettait quelqu'un s'en avec il dit à la makak, à la makak, il accompagne makak en avec diverses avec divers filles, il mette filles bon makak, et puis sortez de dit, eh bien chef la, allez avec ça, l'on rive en l'air, eh bien, ou a distrait ou, y a ba ou sécurité et bien, frère Maxime, quand je suis dossier, de me histoire, je me de l'histoire. Il y papa qui a fait trois petites, action deuxième chef. Papa qui a trois petites, il toujours posé la question pour modèle. qui qui a la prenne? Il a dit Troisième petite là. Il a qui la Deuxième, la qui est la dans la vie? Deuxième, dit la il et pour l'allemand des premiers premier, premier a dit me voulait ingénieur. Chaque petit yon vin papa, il toujours posé aux questions dans qui niveau il dit papa m'a avancé mais troisième nan toujours dit papa m'a apprendre intelligent. Madame qui kote, yo enseigne moun intelligent, je ne sais pas. Ça qui bral le passer dans cause à maximum kapkoutem. oh oh. Papa vin mourir. Papa qui mourit, papa ici. Où dit « Papa, là, le vrai papa, » papa. es a crié, papa. là, tu es crié, papa. es papa crié, es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu là, là, tu es là, tu Deuxième petite là, qui là, docteur, et puis, il dit papa, ou t'es m'en pile, ou t'es toujours bon conseil, Depuis puis tout petit, ou ap mot t'en rem Eh bien papa, allez ensemble avec 40 000 dollars ça. Con ça l'or, là. Ou achetons bagay, si toutfois besoin papa. Mm. Troisième petite petit la papa ici, sous papa. <laughs> Il dit, Papa, vous avez même un pile. Vous même un pile, vous t'es toujours conseillé. À chaque fois que je dis, vous avez un intelligent, vous t'es toujours mal pour comprendre. sous tes la je ne sais pas, je ou papa qu'est-ce que ça veut dire intelligent sais pas, je ne chaque cent je ne là, pas, je ne sais je Ma prenne 50 000 frem nan. Plus l'autre 40 000 la, fait 90 000. Ma bon chèque 100 000 la, papa. Kon sa l'orivant lèya. Wache, Angel. Si toutefois, froid, vous besoin de ton bagage papa. Wache, El. Mi se yon m'asè tout l'ajan, li mette yon fèque chèque bay, papa. Le papa arrivant lèya, l'a la, lè, la, lè, lè, lè, lè, lè, lè, lè, lè, lè, lè, lè, Voyez, oh, yeah. grand chef là Allez ensemble avec divers petits figues bon côté. le livrent à la calfeccio pour le distraire toujours parce que les capajouent pied banane pour la voler Tout côté. Même gens s'attailler n'en fressa, ça n'en fait ça pas ici. Même gens s'attailler dans Thomas' Même gens sat... ça. Dans la boule, j'en te a fait la pli et les temps. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, rete connectés parce que nous rappelons, nou, le chef gang Oma, les chefs gang odma te tombé. Oh, ne gio fè ma Nous non mourir, li mourir, li pa mourir. Kote chef gang odma. Femme dit nous, bandi yon ge en pile en pile truc. Mais, papa ici, a la question ka pose. Pour Jean gang nan là, la, qui sa la police a fait? Est-ce que la police a débarqué dans base pour que les fins grasent net parce que, un chef gang tombé, automatiquement, y'a l'autre qui remplace elle. Et ça qui vin remplace, là toujours pire parce que ça quittait là. Donc, dans qui ça la police supposé fait Parce que la police fait diverses attaques, plusieurs n'ont eu tombé. Donc, je vous dis, face ensemble avec, si ma caca, ça lui est fait place pour lui. En bas, donc, en ce sens, qui ça la police supposé fait? Eh, est-ce que la police a campé garder ou bien est-ce que vous pral continuer frapper pour que vous mettez la paix dans la zone ça? dossier n'a pas suivre de près peuple haïtien et n'a été connecté donc n'importe update qui gayen n'a toujours là pour nous informer. Donc information ça, c'est grâce à ça avec divers personnes dans zone qui racontent nous fait à comme ça. N'a à fouiller zone pour que nous connaît de quoi il en est. Chaï sous tête lit tombé sous épaule. Vraiment ça c'est le moment pour nous rentrer dans le dossier ancien sénateur Garcia Delva. Donc, dans le jour passé, nous rappelons, nous oui, République dominicaine, mettez-vous en liste d'ailleurs, et dans liste ça, frères et sœurs so bien-aimés, les sanctionner ancien sénateur Garcia, il dit sénateur, pas vu la kaye. Et si toute tout faute a passé, n'est pas agent immigration qui croise en Samavau. C'est pour yon maro de porto. Et c'est là, il faut que je dise, est en pile, en pile, l'autre Et même quand y a la République dominicaine dit, ou pas supposé traverser, rentrer sous territoire. Mais, papa ici, par rapport à l'ensemble de sanctions après contre quand une bonne autorité dans le pays d'Haïti, nous compte toujours tendre, nous avons mais une série de bêtises dans le pays d'Haïti. Mais à chaque bêtise, nous avons cité, nous avons doucement la justice n'a jamais placé molle sous lui. Peuple haïtien. Vous vous rappelez, 23 avril 2019, gagné ancien sénateur, gagné ancien sénateur, Joronel Senatus, qui t'a révélé collègue sénateur Senatel la Garcia Delva, t'a parlé ensemble avec chef de gang Arnel Joseph. Il parlait environ 24 fois ensemble avec chef de gang. Souti 7 pour y arriver vingt de février. jean Senatus, ancien commissaire gouvernement pour le prince, elle était présidente de la commission justice sécurité dans le Parlement. Elle a fait une enquête pour le Sénat, elle a déclaré, le sénateur Garcia Delva, a supposé, répondre à la question de la justice, sous pile conversation, elle a ensemble avec le chef de gang Arnel Joseph à l'époque, qui a fait l'appli et le beau temps. Et dans période Garcia t'a parlé ensemble avec Arnel Joseph, c'était un moment pays lock ok peuple ici, pour te jeter Jovenel Moïse. Et ça qui grave dans cause, Dans même époque ça nous rappelle nous Arnel Joseph t'a défilé dans Porte de ensemble avec un paquet de soldats mes juste dans soldats avant que l'ité quitte Porto au prince pour te traverser l'allée la marchand de saline et nos te Garcia te cite comme moun qui te permet yon paquet de bandi soti marchand vin participer nan gros show et bien chef de gang Arnel t'ap fè Garcia de va pas jamais aller la justice pepa ici et jusqu'à jounen jodi ni moi-même ni ou même pas qu'on connait comment dossier ça fini mais il était juste passé dans quelques médias dans micro quelques journalistes il dit c'est accusation c'est persécution ou connait son petit pays comme ça et il dit il pas a elle ni en pète ni en petit et il pas chambre parler ensemble avec moun comme ça c'est l'archive qu'a prêté peuple haïtien bon faut entendre déclaration Zoki qui pour plus de détails dans le dossier Les autorités qui à parler avec Bandissa et par conséquent, ils ont demandé nous-mêmes comme commission justice pour nous saisir de lui. Nous écrit président Sénat républicain, Calmoura Cantave, un jour après, soit le 13 mars 2019, pour demander mm le -hmm. demander à Conatel via son ministère de tutelle, pour le nous relever des appels téléphoniques qui passaient. De à partir de numéro ça, ou bien qui aboutit au numéro ça. Effectivement, nous avons gagné, de des appels que nous avons Et là-dedans, ai tout et je parce que nous avons des informations que nous avons posées, nous avons gagné, nous, qui là -dedans. qui nous, nous, nous, Qui qui ont nous, nous, nous, Qui nous, Qui Mm -hmm. gain qui durait 12 minutes, gain qui durait 1 minute et appel ça a passé, du 7 février 2019 au 22 février 2019. Du nom, commission, j'ai rapidement sur ça, sur appel qui mm -hmm. passait, nous, avons travaillé sur lui, et nous décider en commission pour un temps des sénateurs dont non, numéro, ça, c'est le numéro qui est attribué à Le nom du sénateur, c'est le sénateur Gracia Delva. Le numéro, c'est le numéro que nous faisons enquête sous l'IA, c'est le numéro qui est attribué à Arnel Joseph. Et le numéro que nous joindre qui fait appel qui passe, c'est le numéro qui est enregistré au nom de grâce à Nous avons constaté ça Nous avons Nous avons le Nous avons constaté ça Nous avons Nous avons Nous avons constaté ça Nous avons ça Mais Nous avons le ça de Nous avons constaté que nous nous avons nous nous -ce -ce de nous la commission adressera un rapport à l'Assemblée des sénateurs au fin du droit. En tout cas, jusqu'à présent, je ne pas qui niveau enquête eh. S'il finit, si a continue, je ne sais pas si on a son, sauf que je ne pas et Anne qui saute passe à la, Arnel Joseph, prison cassée, Anne elle mourit. <laughs> Son pays comme ça. Donc, mende Senate Zokiki, comment dossier a été fini l'abdou? je ne sais pas. <laughs> Allez voir pour sénateur Garcia. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, la justice dans le pays d'Haïti, pas jamais prend décision sous genre des dossiers, ça yo. Mais quand l'autre pays prend sanction contre nos petits cabri, tout ce mon automatique, il y a une persécution, même pas qu'à comprendre. Mais nous, il n'y a pas jamais cité dans bon bagaille dans le pays. Et là, il l'a fait mal à la peuple haïtien. Bon, quand il y a là, on est dans le dossier sénateur Nenel Kassy. Nenel Kassy, peuple haïtien. Eh bien, type ça qui se yon mab fantôme 509 selon déclaration et eh, allié Livite l'homme et eh, ça poko qu'au en rien. Monsieur qui sont présumés pas rappelé au dossier consulaire la Nadel Qui gen dossier dans des CPJ qui pa jamais à répondre. Eh bien après République Dominicaine fin sanctionner ancien sénateur oh oh sénateur a une note de yop, pour le faire qu'on est, persécutions Pour le fait qu'on est, en moué, oui, c'est racisme, c'est pour couler. qu'elle <gél> a tellement compliqué, donc c'est li pour li pouou, comme ça, ou va comprendre dossier, puis bien toujours. Suite à la décision du pays Canada qui parlait de moins comme un monde qui a fait incitation pour violence et violation de moi. Après, moi, je suis venu fouiller la zone Ça veut dire que toutes les nous partons des sénateurs, ces zones fouillent dans la Calalou, elles ont été récits à la zone. Eh bien, les sénateurs ont fait qu'on est, ils un vaste plaisir politique avec un bouillon raciste. Ils trouvaient nécessaire pour dénoncer Zach Saha qui pas camper sous rien du tout. Créole m'a parlé. Li important pour me rappeler nous pays Canada prend origine li un pays qui c'est une ancien puissance coloniale qui c'est l'Angleterre. Donc on y a là Sénavia fait géographie pour nous. Qui donc il paraît à clair ces politiques racistes. Oh yo sérieux. <laughs> est qui continue à appliquer contre un peuple? Qui peuple? Oui, contre Haïti à travers des décisions, distractions ça. Ça que nous relève tout, il y a des raciste contre tout un peuple. Ou sérieux? Et puis on peut pas sanctionner moi-même contre tout un peuple. Il te nous navons voler? <laughs> <laughs> moi, mon chan, moi dirigeant sans honte, Pas que dirigeant dans le pays d'Aït, quoi c'est causé peu pas ici? Et ma gale pas fini là, non, peu pas ici, qui te raconter ou toujours? Jodi dis li évident, oh pardon, oh my god, What, le dossier? Un moment, perdu du page là. Le seconde mon père dit page là m'a retourner sous les Ah bah là va décider ouvert et mais OK nan elle casse bloqué Et nan elle casse elle a décidé bloquer bah là même pas ici Moi go jamais dit comme ça M'geni des pas au câble au Qui côté, m'descerons l'autre côté. Ok Toto, m'geni, quoi d'autres m'geni. Ok Papa ici. C'est ça que fait nous carrer les tous yo démarche raciste collectif contre tout yo peuple. Je dis à l'évident yo décide si d'écraser pays nous. Et pour tes yo. Nan des marches, néo, co, néo, esclavagistes, sous couvert si, humanitaire humanitaires. Bon, préférez, si, aide humanitaire. t'es con, mais t'as pas cette gang, ou te kont... -se ou même. Eh, fantômes, c'est que crase, pays, ou qu'on vint. À la traque ou la été. Au lieu, yo, quitte nous organiser pour haïtiens, carréter, vivre, la caille, yo, avec dignité. Qui est-ce qui empêchez-nous, organiser nous pour haïtiens, capabriter, la caille? n'enlève qu'à signer là en bas la là, quelle live la garçon, mette continue celle, il est la à le carrément oui, quelle live là, non ba j'aime mboko quoi comprendre oui oui empêcher nous organiser, qui est ce qu'empêche nous organiser, bon là nous casse nous La là on cherche mes sénés on cherche mes sénés, là on tous y a président nous tout y a président, là on crée insécurité on crée insécurité, mais qu'on nous font bagarre toujours bon empêche nous Mboko chan dirigeant audacieux, pas se dirigeant dans le pays d'Haïti. La fait l'histoire toujours, oui, peuple haïtien. <laughs> Coup d'état 1991, ak 2004 contre ancien président jean bertrand Aristide, qui était élu démocratiquement, c'est un grand rêve qui montrait à clé, ça nourrit communautés communauté internationale qui c'est pourtant yon y a un petit comité qui gagnent la dalle trois pays, États-Unis, la France, Canada, tout jour nous dans ambassade. Pas jamais confortable à aucun leader qui sortit dans la population qui était qui était attaché ensemble avec revendication. Décou d'État ça yo c'est des gros soufflet de démocratie nous en non, mais communauté raciste, néocolon, qui sémantèque le pays, ça n'a pas droit des dirigeants qui attachent à peuple peuple et qui ont un intérêt. Ou sérieux, cassis. Ou sérieux. Chaque président nous fait voter, c'est nous même, encore. Mais l'on vient prendre le président. Et ça nous toujours fait. Non. Dirijan, je ne suis pas dirigeant, je cherche parce passer dirigeant dans le pays d'Haïti. A chaque montel, Hughes Hughes Hughes Hughes -t -t à chaque président qui m'ontèl commence à faire un bagage depuis qu'il n'y a pas d'intérêt nous. Il n'y a pas d'intérêt nous. En m'en les États-Unis viennent pour le président. Canada viennent pour le président. La France viennent pour le président. Tandis qu'elles sont haïtiennes. Qui est-ce qui est raciste, racisme Blanc ou bien nous Parce enfin, que je m'en Jouk, confieuse. Jouk jouné jodian a la conséquence de l'État en 1991 et 2004. La. C'est depuis la sa, tout nous rentre dans une pape cycle la stabilité politique, élection tête en bas, ingérence toute qualité. Mais, là nous aller dans l'élection, nous, j'en droit, T'as les peuple ici, qui ne peut pas la sénateur. pouvons aller dans l'élection, qui ça nous fait? C'est nous même un armes qui gangsterise. Parce que si nous pas de gang, nous pas pas de l'élection. Pas vrai? Et puis c'est toujours blanc responsable. Moukou chambou dirigeant, malhonnêtes par ces dirigeants pays d'Haïti. Les bundevo et Aristide, c'est pas nous devo dans la ria. c'est nous, c'est ici même Ce c'est pas blam devo que te comme la kali qui t'a manifesté, non? C'est nous qui manifeste, c'est divin abdive pour nous, coup d'état nous, et toujours responsables nous finn faire bêtises nous nous finn pour pour côté après ça nous camper sous côté nous disons, eh bien ou pas ouais c'est nous pas de quitter toilette là ou c'est comme si c'est blanc pour tes pas mettez nous sous toilette nous sou nou finn pour nous saler eh bien après de monde qui pouvait nettoyer nous dirigeants sans pas pays d'Haïti eh bien papa ici notre deuxième page nous le fait pas est nous tout à complicité même communauté raciste Ancien président Jocelyn Brivert, te acquise comme moun qui te participé dans massacre la Syrie dans saint SEMAC. Vous sérieux? Quand <laughs> elle te passe environ deux années dans prison, comme la vérité, c'est une lumière qui toujours tonne. l'effet noir menti plané pour le pou pi bien brille. C'est comme ça, président Brivert, après le jouen libération, apra de libération, après deux années. Les riverains viennent sénateurs et grâce ensemble avec confiance. Population la Kailinanipfel. Les viennent présidents pays en un moment côté crise. Tap mangomé, c'est normal. Il viennent craser la Jopéto Caribe ensemble à voir. Ou mettez directeur BM Pat. Directeur BM Pat, pas vrai. Patrick Mohamed, June Jodia. hein. Et juge instruction. Morin. Mais tes international d'elle, il faut venir une explication de l'argent, le fait mes cochons, et même voler. Ah oui, c'est normal pour venir prendre pour lui, pile contraire malade, hein? c'est normal, nou Pis, nous comprenons ça. Puis prenez-nous là, ça n'a pas longtemps que même les États-Unis se accompagnés au Canada avec ak l'autre pays qui fait qu'on est, que le président Nicolas Maduro, c'est un trafiquant y'on dictateur et la triye. et ont te même à proposer gros l'argent pour n'importe moun qui ride yon capturé président Maduro réalité aujourd'hui jodi a tout moun remake même pays les états-unis ça brade sous ça ak Maduro ça yoté bay pote étiquette di les drogue nan souci pour te retourner deal ensemble avec Venezuela dans le dossier gaz qui donc tout autant Ouap ap intérêt communautaire si ça, il y a nous comme tout autant ou pas nan intérêt communautaire si ça, il y a pour nous comme pigot de mon. Automatiquement, yo estime au cas servi yo de de pions, yo getan en ou en li L'important pour nous souligner, que l'histoire toujours bay raison ak diverses personnalités qui tap mené yon bataille, noble, sans violence, malgré yon toute qualité persécution pour te put, vie non, non époque pas yo. Mais toi, t'allez t'allez t'allez. Mais toi, sénateur, la tortue, tu, hein? ta bataille C'est qui ça? Bataille ou c'était qui sont même? Mais, comprenne bien, Madou l'on son citoyen respecte, et tout Venezuelien campé. Mais nous même, c'est nous qui vannes le nous, C'est nous qui nous mercenaires, oui. C'est nous encore qui, Philippe Pouf, Philippe, et dirigeant nous, nous jetez encore. Oui. C'est nous qui nous blanc, qui fourre l'en a fait Quand on dans de dossier sécurité, Venezuela, la parle et pour l'ambassade américaine là-dedans. Non, mon cher. <laughs> Mais nous même Baba Risit, tout la semaine on nous de nous le salon diplomatique. Tout la journée, nous frité l'ambassade. Son pile sangouen nous. Tout journée nous parlé les États-Unis, Canada, mal, et qui kote petit dans Madame nous est là journée n'a pas l'air mal et puis c'est eux même encore oreilles nous à gauche à droite mettez tête nous ensemble petit bête chita pour nous réfléchir pour nous prendre responsabilité nous c'est eux même encore toute la cette journée nous n'a nu toute la cette journée nous n'a encore groupe n'a frité oui et ses gros amis n'a fait photo son plaisir mais beaucoup de moi dirigeants sans haute pas ces dirigeants pays d'Haïti c'est nous-mêmes qui c'est nous-mêmes encore qui fait vieux rapport qui créaient massacre. Sous deux dirigeants nous calvane comme bête à l'étranger. C'est pas dossier politique entre deux pays yo Ce c'est pas comme si dirigeant pays ça pas voulait ou dirigeant pays ça pour question économique ou bien pour et question ressources naturelles. Nous-mêmes c'est nous qui lever vendent pas nous. C'est nous qui ni nous finis et ça nous fait plus bien dans la vie. Ban esclavata la. Eh bien, papa, ici, ma continue li pou. Après la, fr... Après la France fin arrête, jete na prison, et puis touye, tout sel l'ouverture. C'est l'histoire, se n'a te a fait pour nous. Mais il ne peut pas jamais mettre le dossier de 40e, non? Tu comprends? Le <laughs> dossier évite l'homme, il ne peut pas qu'on mette la. La France fin touye, tout sel l'ouverture, dans fort jour. jou. Eh bien, je ne jodia. Nous inscrit en grand lettre dans le Panthéon, pays de la France, parmi plusieurs autres grandes personnalités historiques. Pour qui ça nous oblige à faire même Ereo encore sous peuple innocent sa. Pour après nous offrir nous hommage qui peut pas effacer les cicatrices. Nous pas d'accord avec ça oh encore. Martin était King Jr. Oh, il a gros oui y a un pionnier mouvement pour reconnaître liberté avec droit civique race noire dans le pays des États-Unis. Papa ici, Tant de batailles, là, tant de travail, maten lui fait, oui. Pour reconnaître liberté ak doa civik ras noua nan les Padan bataille, avec droit civique race noire dans le pays des États-Unis d'Amérique. Pendant tout parcours bataille, il fait face à avec diverses formes de persécution, arrestations, bastonnades. Avec dit, Miska de là, c'était persécuté. <hé> L'été même arrivé à la ville dans une circonstance qui était difficile jusqu'à présent, qui peut être Pourtant, dans l'année 1983, ancien président américain Ronald Reagan a reconnaître la légitimité avec l'égalité bataille Matelite king jusqu'à ce que l'ici ait loi pour réserver. Yon jou férié en hommage gros potori garçon ça qui te pote non, matin l'iteking day. Sans compter plusieurs lots honorifique qu'elle prend parmi yon prix Nobel dans l'année 1964. Mais trois sénateurs dis-moi qui batay ou tap mené? Maté lit lit l'iteking li l'itek fait, l'ite pour reconnaître droit civique, raspo dans pays les états unis ou même ta bataille c'était qui ça? Tout yé président, pas vrai? créer gang. Et pas ça, et pas ça qui passe dans le pays. Vite l'homme dit qu'on ça ensemble nous Et pas moi qui dis c'est vite l'homme. C'est vite l'homme qui dit. Yo fait yo cherche papa ici, c'est comme si c'est moi qui le pays. Et moi qui te parlementaire, moi qui ministre, moi qui tout. Débi on prend sanction contre on toute l'histoire net mais ça fait nous parler dans le bon sens tout pour nous mener une bataille sérieux. Son pas de bonne prostituée politique son paquet de qu'un bon postite son bon de bande petite capote politique chi ta craser bataille pour poste ministère après ça eu Abdou la bataille là ceci là au fin terroriser là au fin gangsteriser là au fin craser briser là fin di jeune des barricades c'est l'avenir de quoi c'est ça nous te dit mais matin lit king lui-même les ta bataille l'État travail pour faire reconnaître la liberté de droit civique, la race noire dans pays des États-Unis. Ce n'est pas de pas de dire noir, quand on des barricades, c'est l'avenir. Ou même je dis à cause barricade qui résultat à la traqué pour la Puis près toujours, dans l'année 2010, ancien président les États-Unis, Bill Clinton, dans audience devant Sénat américain, a reconnaître la participation dans la destruction la production d'irine en pleine sibonite pour te ouvert vente pays à, pour dire américain te rentré sans contrôle ça qui t'apprend, prale metté plat à te, dire local là parce que parce que concurrence santé plus que déloyal Jean proverbe dit pas gagner yé qui nous vaut en bas ciel blé mon sang honte garçon ou sans honte que te pas sénateur qui l'a voté pour bloquer bêtise sa ou sans honte ou puissant mot passer autorité étrangère parce que te passe chef ou te avez, avez possibilité pour pour faire des choses. Montez une histoire, puis Qui proposition de loi te fait sous le dossier Production nationale. Zami, sénateur, la Sénateur, la tortilla. la la tortilla. la tortilla. Vous avez la tortilla. Vous avez la tortilla. Vous avez la tortilla. la non la la et à la <laughs> hey, tracabou avec ve ou dans ce so, dans so petit pays, papa pe ici. Yuri te nan dossier sécurité. Yo, deal nan finance gang, qui kite sécurité à tout doucement. Yuri te nan dossier corruption. Tout la cette journée de bout de a se se, soti rapo baou. Yuri moi moyen neuf, non toujours nan premier page. Yi kite dossier corruption ou n'y a se production nationale, li la gel. Donc, l'autre pays yon fait Haïti en pile mal, c'est vrai. Mais premier monde pour nous baie responsable de pays c'est le dirigeant nous yow. Parce que, Bill Clinton, il y a un côté de la sortie, et pour le vini, pour vin, dans le dimap, il voye a nan pays ou là. C'est parce que, les gens n'ont pas qu'ils souf nan souf. C'est parce que, les jeunes n'ont pas qu'ils sont en tête. C'est sac. Les jeunes n'ont pas qu'être esclaves volontaires, bande esclaves à talent, bande esclaves mentales qui arrivent à faire des choses comme ça. Et malgré ça, nous-mêmes qui sommes chefs, qui sommes sénateur, nous avons des possibilités pour nous gonfler, pour nous bailler nos réponse. Nous ne pas de merde, mais nous sommes plutôt, garder nous mettez tête noire, nous avons le beau capitaux nous pour nous vider nos parlements. Pour nous craser, nous pas de responsabilité, nous, toute la sainte journée nous n'en la rien. On il faut président aller, nous créer gang, nous touille, nous faire massacre, nous fait tout genre de bêtises. Et puis jeunes jours d'ici on apprend les histoires. Couille par ces anti sanction t'aborder, nous pas faire nous connaître gang, nous y retlaquai, nous retenant la bouche anti, nous nous tout est Et maintenant mademoiselle, ces messieurs, ces nantis a fini là, nous commençons, ils continuent à mettre causé dans bol nous toujours. Haïti c'est un gros pays malgré tout. Yes I know. Ça qui fait? que moi pas gain pour ma justifier devant aucun autre pays mais pour qu'ils en mettent notre ça derrière moi dois annoncer habitre ça qui mettait tout une démocratie occidentale là qui échouait en Haïti mais où t'échoue on va sentir ça et dans en pile l'autre pays que soi disant il y a bataille démocratie il y a démocratie j'arrête pendant toute pas Cuba bataille moins je ne fais une déclaration qui gagne violence là-dedans. T'on pour Non Quel dirigeant au poison Quel dirigeant au pour poison Qui ça Qui bataille Qui parcours Je ne sais pas. En m en eh, non, voilà, je sais. Je sais, oui. Et pas grand, il je continuer faire journal Parce là. Parce que là, c'est la sénatrice m'a dit que je pendant tout parcour bataille, moi, moi pas jamais fait déclaration qui gué violence là-dedans, ni engagé, nan voit ça. Moi plutôt toujours encourager population à manifester passif ton écrasos. L'Éternel pitié qu'aimer, parce que Marcel qu'aimer, oui. Oh, n'enlève pas si peu par ici, pas jamais. Encouragez population à manifester pacifiquement. Pour faire passer. Il toujours encouragé à hein, manifester pacifiquement. Pour passer revendication. yo. Je sais fait dans toute société démocratique. Même je sais fait dans le pays, la France. Exemple, la France. Depuis plusieurs mois. Mais tu as le sénateur. Tu le sénateur. C'est pas où même ensemble avec André Michel sous même table qui a dit couper nous gain faire faire manifestation spontanée Et quoi toi oui et même nous même même SDP avant nous vienne faire une réunion elle qui porte-parole et nous, oui, nous, nous tous, oui non nous tout qui prend la parole Est-ce que ouais côté négro vicieux monsieur Si manifester a un problème Respecter valet démocratique et républicain, c'est un péché. Oh, il y a un viso mort. Si y'a c'est péché. Que bon Dieu condamné. Si y'a di vérité, Ma mère, je pas gagner. Pas musique là, C'est vrai, moi ne peux pas gérer. on là. Opposé à qui ont pouvoir incapable qui échoue c'est yon péché Wow. Moi regrette ça pour l'ennemi changement yo ah bon qui changement là <laughs> Parce que position après te fixe qui position bon je ne sais pas jusqu'à présent Ti décision what sa, pa branem, mais non mou bon nous pren racine dans tout les monde eh? hein na crée gang na kidnappe nous pensez ça tu capable de braner non à pas ébranler mwen dil, je et m'ap si pays kote zan m'ap sorti pou rentre Haïti yo ferme van nan si n kore pnh la bal ekipman ak encadrement ak yo staff technicien chevronné ak yo à ak tout secteur important Pour remplacer Ariel nan tèt peyi ya ki échoué, metale ou sans on top sénateur ou pas ka responsable pays ou, et puis c'est l'autre pays qui a faire mes vannes pour C'est ou pour mettre sécurité dans le pays ou là. C'est ça, dirigeant yon, refusez de comprendre. Leke kontene abvini, n'a pas de pile bal, pile zam. En de parlement poupe ab touche 300 mille goud, nous pas ka dit, nous pas de konne. C'est nous-mêmes encore qu'elle prend, zam, c'est pas américain qui mette zam dans le compte de ce que vous dans le pays d'Haïti. C'est entre nous, c'est les politiciens, c'est diaspora mauvaise, c'est le secteur privé qui parle de mes pays à stable, c'est nous qui faisons. Et nous-mêmes qui ne sommes pas ces dirigeants, nous ne prenons jamais une décision contre ça. Nous avons l'impression que nous ne sommes pas des liés. Nous ne sommes pas des liés. Ils ne sont pas dans la figure de nous. Parce que je comprends l'on mon dit mon gosse. C'est les États-Unis pour bloquer. Les États-Unis pour bloquer qui ça. On ne zam la pas illégal. Mais c'est nous-mêmes qui m'arrêtons en boîte pépé. C'est nous-mêmes qui dans en boîte jus qui débarquent dans pays nous ensemble. avec Et nous voulons c'est l'Église pour camper. Mais qui l'a un grand monde. Tandis que nous, de la défense, nous, gue militaire, nous pas contrôler un Celle ça nous qu'a fait c'est tuer seulement. Mais c'est quoi l'histoire? Est-ce que yon zame ka qui sorti dans le pays d'Haïti pour le passer, pour rentrer sous territoire américain 9 heures. Il n'y pas qu'à Et si ça t'a fait, papa, ici, c'est une grosse gro, gro, gro, gro décision qu'à Mais nous-mêmes, pour qui ça nous pas qu'à mettre contrôle C'est nous-mêmes qui n'ont pas C'est nous-mêmes qui n'ont pas C'est nous-mêmes qui nan ministère des forces. Mais c'est nous-mêmes encore qui mettons ensemble avec un bon assassin pour pou pou tout monde pour faire trafic d'arme pour gangsteriser et puis après nous tout ces petits Jésus pour crabe. A pas dernièrement là, hein, ULCC convoqué un pain. Donc ULCC qui qui convoqué pain, ça paye ça fait. Romel Bel qui fait corruption dans douane douane jour passé au jour d'aujourd'hui, il pas dans poste ça encore. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, c'est ça, qui a blanchi l'argent pour l'ancien directeur de À part l'église épiscopale qui est ensemble avec Pile contre Peut-être a touché 300 000 gouttes chaque mois dans le Parlement. Mais ça, c'est les États-Unis qui faire. Nous-mêmes, pour qui ça a été nous? Est-ce que c'est seulement pour la manifestation contre le président Oui, nous, toujours à côté du peuple. Mais pas aucune décision nous capable de prendre mon coach mon dirigeant salope parce que dirigeant dans pays d'Haïti oui soutni PNH bali équipement qui est-ce qui pour balier équipement mon quoi c'est nous de PNH là encore cap monté fantôme 509 cap monter monte groupe gang depuis gon chef police cap font travail qui pas bon pour nous nous préférer comme si craser gon opération pour al entre nous encore nous dévi opération pour nous rendre policier mort pour garder chef la responsable te quoi c'est un complot nous pi Moko jomwa nou fon complot pou nou sove pays. Et ça sak fait mal. Et pe pa isyen pi louen. Hmm. E bien, Senate après l'fè konne, si nou koupe tout si et epi si spant tete lang a group a me yo, ki es kap tete lang ave yo, Senate? Ki es kap tete lang ave yo, Senate? Te kwa e nou? Mwen mèm kap tete lang? Eh eh, kache te zambou yo? Mwen kte mou te fantom se ave yo? Qui es? Moune mouri, jounen jodian ma sous smat la? Non, non, non, non, non, c'est nous même encore. Si nous couper tout si tirans, si spante te lang à gang à yo, la paix ak instabilité, ta pretonne sans force occupation, pa vin pile le sol la pour yon enyem fabouk, te quoi yon tou yal jeje? Sa po sans pote aucune solution concrète. On s'en apercevait en pile, notre fierté, nous comme peuple qui marque l'histoire l'humanité, nous seriez. Si pays qui dit aux ses amis Haïti, ils voulaient coopérer avec nous et puis aider, tout bon, qui des marches malhonnêtes, ils ont pas tap inscrit là-dedans tant court, un pays invivable avec groupe armé. Hehehe, un pays et ils ont groupe armé sommes toujours tant des gangs qui cite tel sénateur tel député c'est les té balizame le de dire di. sénateur américain sénateur député tel gouverneur tel te c'est se toujours sénateur député ministre candidat à la présidence qui toujours gère on le pays tout y est personnalité importante. qui est qui ki tout y okay? eu ka nou tout à <laughs> la conter vicieux monsieur ce pays d'Haïti et a pas fini là non. Exile tout moun ki ka bataille pou yon lot Haïti ou bien mette yo na brison, est. es? Non, beaucoup jam sezi kon sa. Prende mesi kont personalite important sans raison ou blen, ou bien sou base revanche parce que yo te pran de engagement ki aller ensemble avec intérêt pays yo. Qui es? Envisage faire Haïti, si un État associé pour effacer l'histoire nous, pour faire nous paraître les comme pep noir qui te marque l'histoire parce que nous sommes honte. Aussi simple que ça. Moi, un El Kassie haïtien natif n'a pas nous te cons négation. Petite âge, no, m'a toujours bataille contre violence. M'a toujours accompagné peuple haïtien en tout sens l'ouverture. Je ne sais pas si vous avez un message à nous quand elle est Jean-Jacques Dessaline, Charles Maïperal. Vous n'avez pas tout consigné là, non C'est notre <laughs> fumée depuis la soirée. En tout cas, peuple haïtien. Mais c'est le dirigeant du pays d'Haïti. Eh bien, c'est moi-même qui l'a cause, mais il y a Italie. Oui, c'est moi-même qui l'a cause, mais il y a Italie. Oui. Je suis tout le monde. Je suis qui gangsterise le pays. Je suis qui fait tout. Et bien, beaucoup de sanction contre moi. Mais ap toujours cité dans À chaque fois, que y a des vie. y Pers toujou a toujours persécution, a toujours persécuté, choses qui à la a persécuté Je choses qui sont en vie. Eh Yo fait je suis persécuté. Sénateur filmé depuis la soirée, Bon innocent coupable. Beaucoup de chamois dirigeant, sans honte, passé dirigeants haïtiens frères et sœurs bien-aimés. Bon, nous qui te extra là là, Sénateur, fait qui te saute pour un bagaille. Nous gagné ancien sénateur dans catholique même dans jour qui t'a salié sol d'allio. Est-ce que nous rappelle nous des petits carnaval, ça bon fait nous t'attendre. Oui, Côte Soldat ton sel yo. en Célio, je ne j'ai dit à l'heure sanctionnée, non, non, Mathieu. Côte Soldat en Célio, vite l'homme, réponds présent. Mon fort état d'un papa, ici. Hein? <inaudible> Oui, oui, côté soldat au sel, pas de problème, sénateur. Pas de problème dans des centres de quartier. <laughs> Même di nou, la nous l'affirme pas, jamais les sans centifées. Donc, on sert des nègres pas non ici. Nous n'y pas jamais si t'es un bon bagay. Nous n'y pa pas jamais si t'es un bon bagay. Et ça qui grave pas ici, à chaque fois y a une institution, soit si y a un rapport, malgré c'est dans l'eau, n'a au fond les larges, on baila un bagay, il faut dépenser. Yo pa ret non no radio makon si c'est quelques journalistes yo ba yon ti yo blanchi tete, yo et bi yo rete yo pa janm al la justice et puis c'est au même encore k'ap dou la justice l'international crase la justice peyim Un e juge la évite, yo pa mete pied ou se jije la ki gen problème <laughs> Moko pays peyi ba yo leva sa ici Et sa di nan l'histoire frère Maxem k'ap koutem, men hein? Yo tout ap plein de corruption on dirait c'est moi même qui fait corruption nan <laughs> À la traka pour la ve papa. Mesdames ma et c'est un bienvenu, non insolite, nous pour jouer aujourd'hui. Nous connaissons pas de semaine, nous avons un dossier CQR, CQR, et -e -e bien, ton ton père, dit-il, -e là. mais comme ma, -ma tante m'en fait, depuis les sal, tout separe ka, qui démontre au cause, qui fait un titan, Eh bien, depuis là que... Depuis là que... Le dossier ce ce qui a la lancé lance ici, l'agent dit, ma c'est pas le carbone non. hein dit, c'est un bloc sur carbone non. L'agent dit, chérie, je ne dit pas je je est-ce qu'on va avez C'est bloc cap monté sous cabane. Et maintenant, c'est ton gros boss. Hein? Et bloc cap monté. Zami? Ah oui, il n'y a pas ce fichier pour l'autre ligne. Mais il faut. Hé hé hé! Ah oui! La jambette, la jambette. Mais Zami? Oh! Quel bloc? vous ne pas finir de coller toi. <laughs> <laughs> Quand est écouté, j'ai malévé à Bodja. J'ai l'air en perdit. J'ai l'air en perdit. Elle a de... <laughs> la jambes... <laughs> traqué avec Haïti. Oui, dans le ici là. Maintenant, mademoiselle et messieurs, j'aime toujours Remedile. Haïti dictature, l'appel des gentils. Haïti démocratie, la République des coquins, celle volée au caprété. Qui vivra, verra. Qui mourra. Caca. <musique> Non pas me chat la moche, chat la Dieu qui dit c'est ce nom, mais je suis la moche, je suis après faire la Parce qu'on va suivre avec attention. Merci pour fidélité, ou patience Moi, je suis prêt à ou. Moi pour aller m'en quitter ou vais pas abandonné. Parce que c'est lui même seul qui est capable de protéger ou ou la vie avec la santé. Non pas Monsieur Foucault. Rendez-vous cassé demain matin pour une autre édition spéciale et demain après-midi pour une autre live spécial. Restez connectés puisque déjà gagné update qui arrivent dans Kaila sous le dossier. Chef de gang Simacat moure mais pile et non pas Monsieur Foucault. <laughs> Dégagez vous grog.